allez bien. Aujourd'hui le thème c'est l'assurance du salut. Je vais commencer par définir le deux termes. Donc l'assurance c'est tout simplement une promesse ou encore une garantie qui assure quelqu'un de quelque chose. Et le salut quant à lui, le salut veut dire sauveur. Et le salut fait référence à la vie éternelle par le canal de Jésus Christ qui un jour avait donné sa vie c'était effet péché, afin que toi et moi, que nous puissions être sauvés. Donc si je fusionne les deux définitions, l'assurance du salut, c'est une promesse ou une garantie qui nous assure une vie éternelle en Jésus-Christ. On va lire dans les livres d'Ephésiens, Ephésiens 2, 8 à 9. La Bible nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don des dieux. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Là, la Bible nous montre que le salut, ou encore le fait que nous soyons sauvés au jour du jugement dernier, c'est une grâce. Parce que la Bible nous dit que ce n'est pas basé sur nos œuvres. C'est une grâce afin que personne ne puisse être glorifié, afin que personne ne puisse se dire, si je suis sauvé, c'est parce que je le mérite. Non, c'est une grâce, c'est le don des dieux. Bible nous rajoute que c'est par le moyen de la foi, la foi, le fait de croire. Vous savez, à la croix, c'est dans le livre de Luc 23, à la croix lorsque Jésus était crucifié, il y avait deux hommes avec lui, deux voleurs, l'un à gauche, l'autre à droite. Et les personnes qui se trouvaient sur place, vraiment une grande partie, insultaient Jésus, se moquaient de lui. Et l'un de voleurs, lui aussi se mettra à son tour à insulter Jésus, à se moquer de lui, en lui disant, « N'es-tu pas le Christ si tu es vraiment le Christ Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Il se moquait de Jésus. Et l'autre va reprendre en lui disant Tu n'as pas peur de Dieu Nous, ce qu'on vit là tout de suite, on l'a mérité. On est des voleurs. Mais lui, il ne le mérite pas. Et cette personne va se tourner vers Jésus pour lui dire Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Et Jésus lui dira Je te le dis en vérité, en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Ce voleur a été sauvé inextrémiste grâce à sa foi. Parce qu'il avait cru, toutes les phrases qu'il avait sorties, toutes les choses qu'il avait dites, il avait cru que Jésus était Dieu. Il avait cru pendant que tout le monde se moquait, tout le monde, presque tout le monde sur place était incrédule. Lui, il avait cru que cet homme, c'était le fils de Dieu. Cet homme, c'était Dieu. Et c'est par cet homme qu'il allait avoir son salut, qu'il allait être sauvé. Et c'est là, c'est le Seigneur lui a accordé le salut. Il a été sauvé. Le salut. Vous savez, la foi, c'est croire. Et croire, c'est aussi accepter. Donc, lorsqu'on croit en Jésus-Christ, on se doit aussi d'accepter ce qu'il veut. On se doit aussi d'accepter le Christ et toutes ses recommandations. Et l'assurance la, du salut, pardon, n'est pas transmissible d'une personne à une autre. Ce n'est pas parce que ton mari a l'assurance du salut et sûr croit qu'il aura, euh, qu sera sauvé au jugement dernier, que toi aussi tu seras sauvé, que toi aussi tu as cette assurance. Ce n'est pas non plus parce que ta mère a l'assurance du salut que toi aussi, en restant avec elle, tu vas finir par l'avoir, elle va finir par le transmettre. Non L'assurance du salut est personnelle. L'assurance du salut est propre à chacun. La Bible nous dit que nous obtiendrons le salut de nos âmes pour prix de notre foi. Un pierre, un œuf. Que le Seigneur nous fortifie.